Salut Youtube, une petite vidéo, je viens d'arriver eh à Phuket, dans une, dans une villa, euh, donc je trouvais ça intéressant de te faire une petite vidéo par rapport à ça, tu vois un petit peu les lieux etc, puis après à la fin de la vidéo on va discuter un petit peu justement de, des petites choses que je, que je peux voir hein. et justement c'est bien aussi parfois de se mettre dans, en mode voyageur et de, voilà, de regarder un petit peu les petites choses qu'on euh, bah, qu peut apercevoir et qu'il faut absolument éviter en fait tout simplement. Euh, donc là je te fais voir le petit tour donc de la villa tu vois c'est vraiment sympa enfin c'est de base elle est vraiment très très sympa mais il y a pas mal de petites choses qui sont à voir très clairement et on va voir pourquoi les raisons aussi de tout ça juste après donc du coup je te fais voir déjà un petit tour que tu puisses un peu t'apercevoir du voilà de la qualité donc là du coup on est sur la on est arrivé tout à l'heure on est sur la... la chambre principale qui donne sur une belle piscine c'est vrai que c'est très sympa enfin, les photos sont très sympas. comme ça ça fait très sympa mais tu vas voir qu'il y a plein de petits détails qui sont un petit peu chiants. voilà tu vois par exemple voilà là c'est tu vois ça n'a pas été rénové le propriétaire le propriétaire typiquement il a il a rien fait quoi enfin voilà bon après ça reste sympa le ménage reste un petit peu désiré c'est pas tip top il y a des traces partout traces de doigts etc enfin, c'est pas c'est pas extraordinaire là du coup on a quand même un bel espace salon qui donne sur la sur la sur la piscine là, là on a une première chambre une deuxième chambre pardon ce que je t'ai fait voir l'autre tout à l'heure donc à chaque fois il y a des coins bureau donc c'est vrai que vu sur la piscine tout c'est plutôt sympa voilà on va monter Parce que du coup c'est une belle grosse villa alors c'est vraiment loué très peu cher hein. c'est vrai que mais pour moi euh, c'est pas parce que c'est on va le voir après mais certes en ce moment on est sur des périodes très compliquées ici avec le covid etc donc les prix sont baissés mais ça montre aussi que euh... bah en fait depuis un bout de temps je pense que c'était laissé un petit peu euh, pas l'abandon, mais on euh, est sur une autre chambre qui, qui donne sur, une, voilà, sur un balcon, voilà avec une vue sur la végétation, vue sur la piscine. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est sympa, mais tu vois on voit c'est laissé un petit peu un petit peu l'abandon, donc c'est un peu dommage je trouve. Surtout que bah, tu encore une fois il hein, y a toujours le ressenti client, les, les notations voyageurs. C'est dommage parce que c'est vraiment un super coin. Là, tu vois, tu as la petite terrasse et tout euh, qui donne sur la rue. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est cool, mais on va voir que euh, voilà, il y a des petites choses qui, à mon sens, sont pas tip top. On va voir ça, on va se poser à côté de la piscine. On va discuter un peu de tout ça, puis on va discuter un petit peu, en hein, faire le parallèle avec la France, avec des euh, petites choses que parfois, moi, je peux constater et qui... Voilà, donc là, du coup, on va aller sur la piscine. La clé de la piscine, c'est le plus simple. Tac. Allez, on va se poser tranquille Et puis on va pouvoir un petit peu euh, discuter de tout ça Donc pour moi c'est important effectivement parfois de, de se mettre en mode voyageur Même s'il y a des choses qui me paraissent essentielles Alors, voilà, on est bien posé, c'est cool Il fait moins chaud en plus maintenant à cette heure là euh, Donc on a loué vraiment à des prix euh, vraiment très peu chers bien évidemment Alors tu vas me dire, bah oui... Euh, c'est normal, mais non, non, c'est juste que partout, toutes les toutes les, euh, comment on dirait toutes les, les comment villas ici sont, sont pris euh, fracassées tout simplement parce qu'il n'y a, a pas de clients. Euh, parce que euh, voilà, le, la Thaïlande, c'est un pays qui, euh, qui vit beaucoup, beaucoup du tourisme, donc forcément plus de tourisme. Et on est clairement dans cette configuration-là, euh, bah clairement, forcément, ça a un impact sur les sur les réservations. Euh, donc du coup, euh, tiens, d'ailleurs, je vais mettre comme ça, ça fait être plus sympa comme cadre. Je vais le mettre sur le bord voilà on va être plus sympa comme ça donc voilà un petit peu le donc du coup ce qu'on peut avoir alors là du coup on a payé quelque chose comme 50 euros la nuit c'est vrai que c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher ce type de villa on est quand même sur un sur un prix beaucoup plus nettement plus supérieur euh, donc ça bien évidemment mais encore une fois je te le dis voilà c'est c'est le prix du marché aujourd'hui on n'a pas c'était pas spécialement parce que c'est celle-ci c'est le prix du marché actuel euh, moi de suite quand je suis arrivé j'ai directement vu donc j'en ai parlé à la, à la personne qui a fait la réception Elle me dit oui c'est vrai, Elle me dit on a fait le ménage mais ça a été fait un peu vite Moi je crois surtout que c'est parce que la maison est inoccupée depuis un, depuis un petit bout de temps Et que ça a été un petit peu bâclé Alors ce qu'elle a, qu a reconnu aussi c'est que vu qu'il y a très peu de personnes à voyager en ce, enfin à venir en, en ce moment Le propriétaire clairement ne faisait aucun effort sur la rénovation, sur, sur tout ça en fait euh, le ménage a été fait à la va-vite, euh, etc, etc et en fait une petite particularité ici euh, et c'est ça vraiment, je, enfin, là donc du coup c'est vraiment je voulais te parler de, de la partie euh, qualité etc donc euh, bon voilà c'est un petit un petit détail c'est pas le plus important là, là vraiment où je voulais t'attirer sur cette vidéo c'est que en fait ici maintenant euh, si tu veux quand tu réserves tu payes en plus l'électricité c'est-à-dire que ta location en fait inclut donc tout sauf l'électricité donc l'électricité c'est à part donc je on demande en discutait je lui dis, euh, dis c'est spécifique, euh, spécifique à Phuket elle me dit pas du tout euh, elle me dit auparavant effectivement c'était bien inclus euh, bien inclus donc, dans, le, dans, le, dans le prix mais plus maintenant euh, plus maintenant tout simplement parce que bah en fait ils ont vu que c'est très compliqué financièrement euh, bah en fait, et vu que bah, je pense qu'il doit être vraiment à faire très attention et c'est vrai que les factures d'électricité ici peuvent vraiment monter parce que chaque pièce a donc un air conditionné, hein, donc euh, la, la climatisation, ça peut très très vite monter quoi. Vraiment, on peut avoir des grosses factures. Moi qui l'ai les, les, les fait il y a quelques temps, je peux t'assurer que c'est euh, euh, le cas. Et en fait, ce que je, je m'aperçois, et effectivement ça rejoint un petit peu la une des méthodes que j'avais faites à une époque justement quand j'avais toujours des villas, en, des villas sur, sur Bangkok, bah c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, quand tu as du mal à remplir, bah tu es obligé de taper sur les prix et tu tapes tellement sur les prix qu'au bout d'un moment, tu n'as plus vraiment le choix. En Tu fait, es obligé de, de retirer la partie électricité puisque la partie électricité, c'est vraiment une grosse charge. Et tu dis à tes clients, bah écoutez, voilà, moi je loue vraiment très peu cher. Par contre, si vous allumez les aircon, si parce que ça, c'est du confort, euh, alors effectivement, il euh, y a le ventilo, il y, y a tout ça, mais bon, ça vaut pas euh, voilà, la climatisation, surtout qu'on est européen, on a vraiment besoin de la climatisation. Et ce que je veux dire, c'est que généralement, les voyageurs, quand ils viennent dans, dans nos appartements, dans nos villas, etc., ils allument l'aircon et limite, ils ne l'éteignent jamais. C'est-à-dire qu'elle tournent jour et nuit en permanence. Alors déjà, sur un plan, euh, plan dirais-je, euh, écologique, c'est juste une catastrophe. Euh, mais ce qu'il y a surtout, c'est que derrière, on se retrouve avec des factures à n'en pas finir. Et en fait, ça peut complètement venir chambouler la rentabilité de ton business. Quoi. Et du coup, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils te louent, voilà, la villa, pas très chère, par contre tout ce qu'électricité, c'est en plus. Donc comme ça, bah effectivement, c'est toi quelque part qui maîtrise en tant que voyageur eh bien, tes dépenses. Si tu ne veux pas payer très cher, bah à la limite, tu n'allumes même pas les airconnes, tu n'allumes même pas les airs conditionnés et la climatisation. Et du coup, ça va te coûter réellement que 50 euros. Par contre, si effectivement tu commences à allumer, on va dire qu'on va plutôt passer à 60 euros par jour. Peut-être même un petit peu plus. Donc du coup, ça permet de maîtriser ton, ton budget. Et ce, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire un parallèle avec… Euh, alors nous, en France, on, tout est inclus. Et normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout est inclus. Mais en fait, ça va à chaque fois être lié à l'utilisation que fait ton voyageur. Et on a exactement le même problème avec euh, bah, le chauffage en France, puisque là, il fait chaud, faut il faut qu'il fasse froid. Et en France, c'est l'inverse, il fait froid, faut il faut qu'il fasse chaud. Donc du coup, on a le même problème. Enfin, je parle surtout pour une grosse partie de la France, qu'on a tout le Sud qui, effectivement, est concerné aussi pendant les périodes estivales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un petit peu le même problème et du coup, bah, moi, typiquement, je me suis retrouvé avec des appartements qui étaient, euh, où j'ai perdu énormément en rentabilité parce que, justement, eh bien, les voyageurs mettaient le chauffage à donf. Ils ouvraient les fenêtres, euh, voilà, ils aéraient et le chauffage tournait plein gaz du matin au soir, plein gaz, sûrement que la nuit, il devait peut-être le baisser parce qu'il devait avoir trop chaud là-dedans. Puis je pense que la nuit, on a quand même besoin de dormir un petit peu plus au frais que, que, que, que, que trop en chaleur, mais euh, du coup, voilà le problème. Alors du coup bah, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, dit est-ce qu'on fait la même chose on, Comment on dirais je on propose de logement sans l'électricité et on vient facture l'électricité Honnêtement ça se pratique pas en France, j'en ai jamais entendu parler donc ça se pratique pas. Donc moi ce que je te recommande c'est vraiment de. Alors moi typiquement on est en train de le, de le mettre en place. Euh, soit on change complètement les radiateurs et on met des radiateurs en Wi-Fi qu'on pilote donc depuis un téléphone et on fixe la température à distance, donc on fixe par exemple 20 degrés, ce qui est très très bien. Alors effectivement, les voyageurs vont dire ah oh, il fait un peu froid et tout. C'est comme ça. Nous, c'est programmé d'avance. On euh, ne peut pas monter euh, plus parce que derrière, ça, ça a clairement un impact très significatif sur la rentabilité. C'est très clair. Et là, ici, on le voit bien. Hein. Euh, très clairement, pour eux, c'est un impact significatif. Si, tout le monde, si ici, j'allume toutes les arcones euh, toute la journée, c'est comme s'ils si gagnaient zéro. C'est-à-dire qu'en chiffre d'affaires, c'était zéro parce qu'en fait, euh, même s'ils louent 50 euros, moins toutes les charges d'électricité, en gros, il lui reste rien quoi, ou quasiment rien. Donc on voit bien que c'est un paramètre qui est très important et on a le même problème en France. Donc en France, on n'a pas ce problème, on n'a pas cette crise, parce que nous justement, je l'ai expliqué plein de fois sur ma chaîne YouTube, nous on ne vit pas de, de, du tourisme, on vit la clientèle professionnelle. Donc c'est des gens qui sont là, crise ou pas crise. Alors, même, alors effectivement pendant la crise, il y a un peu moins de déplacements, c'est clair. On l'a bien vu, les prix ont tendance à baisser, mais le fait est qu'on remplit nos logements. Donc nous, ça inclut tout, ça inclut l'électricité bien évidemment. Donc ça c'est la première chose et l'autre chose que je voulais faire un petit parallèle aussi sur, euh, donc tu c'est vraiment au format un petit peu détendu, euh, c'est pas préparé cette gauche je te la fais comme ça en live, tu vois, de, voilà ça vient de démarrer là, donc ça c'est cool, on va peut, peut faire un petit, un petit saut juste après. Euh, l'autre chose que je voulais dire c'est qu'aussi il y a la gestion du linge, euh, il y a les deux écoles et des personnes qui louent sans le linge, c'est-à-dire que le linge c'est des frais supplémentaires. Moi je vois j'ai une personne de mon équipe Gana, un petit euh, <rire> je te fais une, un petit clin d'œil sur cette vidéo qui me disait l'autre jour en fait, il a voyagé, il arrive dans un logement, il arrive en plus super tard, le, super tard il arrive pas de draps, pas de draps, c'est rien en fait, et il n'avait pas du tout bien regardé l'annonce, il a vu l'annonce, il a réservé, point, comme si c'était un hôtel, comme, comme tout le monde fait en fait, et sauf que quand il est arrivé, il n'y avait absolument rien, donc du coup il appelle, heureusement quelqu'un a décroché et il lui a dit oui c'est possible, je vais vous donner un code ou je sais plus, il y avait une sorte de clé, donc il a donné la clé, il a accédé au truc, par contre ça sera temps supplémentaire. Donc il dit écoutez, moi je comprends, mais c'est vrai que euh, si je n'avais pas eu de drap c'est quand même vraiment problématique cette histoire. Et donc maintenant en fait ce qui se passe sur Airbnb, euh, tu verras dans les, dans, les, dans les options de réservation, tu as un champ qui est drap, en fait et tu peux détailler, c'est-à-dire que tu, peux, donc, donc, tu mets ton prêt annuité. Tu peux renseigner donc un prix pour le ménage bien évidemment, mais aussi tu peux renseigner un champ qui est un prix pour le linge et en fait, euh, je, pense que ça, comment -je? je pense que ça peut être intéressant pour les voyageurs de voir que, alors ce n'est pas une option, c'est-à-dire le voyageur ne peut pas dire je prends ou je ne prends pas, ce n'est pas possible, c'est juste qu'en fait, ça détaille le montant total. C'est-à-dire qu'imaginons, tu loues 50 euros la nuitée, après tu as des frais de ménage peut-être, je ne sais pas, 30 euros pour la réservation totale. Et en plus, eh bien, tu peux rajouter des frais donc de linge. Donc, par exemple, la nuitée de base, elle est à 50 euros. Et tu rajoutes 10 euros de frais de, de linge, par exemple. Donc ça fait 60 euros à la nuitée. Mais tu ne peux pas le mettre par option, en fait. Tu ne peux pas dire à ton voyageur est-ce que vous le prenez ou ne prenez pas Ce qui pourrait être pas mal pour aider certains. Alors, moi, à mon sens, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça aussi sur ma chaîne YouTube où je disais très clairement que enfin, pour moi, aujourd'hui, on fournissait systématiquement le linge. On est en. Alors, Peut-être dans certaines exceptions, par exemple des gîtes, etc., qui fonctionnent qu'à certaines périodes de la... Peut-être qu'il y a des exceptions, mais encore, pour moi, euh... pour ceux, par exemple, qui ont des bungalows, euh... alors je sais qu'il y a aussi des voyageurs qui disent que... Euh... Euh, bah eux ils sont habitués, j'ai déjà vu ça sur des forums des voyageurs qui disent qu'eux ils sont habitués à, à se balader avec leurs draps, avec leurs drap, euh, leur serviettes. Moi perso je ne me vois pas me balader avec mes draps et mes serviettes quoi. Surtout qu'en plus les lits on ne sait jamais la taille qu'ils font, ça peut être des 140, ça peut être des 160. Enfin, il y a un moment, il y a un truc que je comprends pas quoi. Euh, on est là pour faire comme les hôtels, on est là, alors même si on fait des choses différentes, le fait est que c'est un standard d'avoir les lits qui soient déjà dressés avec les serviettes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur Airbnb, maintenant, tu as la possibilité de le mettre dans les prix, c'est-à-dire de, de détailler complètement le prix et de mettre une ligne spéciale par rapport à ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si un jour, par exemple, tu as un voyageur qui te contacte et qui te dit Bah, moi, je viens venir avec Moedra, et eh bien, en fait, effectivement, tu pourras, il, il verra le prix justement avec ou sans drap. Il saura, en fait. Et du coup, l'idée, c'est qu'il pourrait effectivement te demander, et te dire Bah, écoutez, moi, je, paierais, je préfère payer un petit peu moins cher. Par contre, effectivement. Euh, vous me retirez donc le coût des draps, donc c'est tout à fait envisageable. Il y a d'autres options aussi comme ça et je crois même qu'il y a l'électricité, ça, ça reste à revérifier, mais il y a effectivement d'autres champs que tu peux rajouter et qui laissent finalement, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir une stratégie qui est j'ai un prix bas très agressif, par exemple à 30 euros et après tu as des options supplémentaires qui se rajoutent, enfin c'est pas vraiment des options puisque c'est directement inclus en plus dans l'offre, le, dans le, dans mais en fait c'est bien détaillé et donc ça laisse sous-entendre à ton voyageur que à la limite, il pourrait très bien euh, te demander à réserver sans tous ces services-là, donc sans l'électricité, bien entendu, sans l'électricité, mais sans, euh, comment dirais-je, par exemple, les draps, ça serait éventuellement euh, possible. Donc voilà ce que je voulais dire cette vidéo, ça fait déjà 14 minutes, je pense qu'on va arrêter là, ça, ça dure plus longtemps, c'est une petite vidéo qui n'était pas forcément préparée, mais voilà, un petit tour comme ça, euh, c'est intéressant de comprendre aussi euh, le fonctionnement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que vous voyez une annonce au justement... Euh, on rajoute des frais supplémentaires comme ça, bah, ça veut dire qu'à départ, vous n'avez pas payé très cher. Pourquoi vous n'avez pas payé très cher Parce que peut-être justement le, le, le, le host euh, n'arrive pas à remplir, il baisse les prix et donc il faut arriver à se poser la question. Et tu vois, sur cette, euh, sur cette villa, il y avait des, comment, des commentaires, mais il n'y avait pas non plus énormément. Et les commentaires, c'est vraiment très important. Euh, tu vois, j'avais une autre villa, c'est pareil, qui était euh, encore moins chère, mais aucun commentaire. Et tu vois, je n'ai pas réservé. J'ai pas réservé parce que je me suis dit… Euh, pas de commentaires, ça se trouve, ça va être une catastrophe à l'intérieur. Et tu vois, bah là, on le voit bien, il y a plein de petits détails, la piscine n'était pas vraiment nettoyée, il y a plein de choses à l'intérieur, etc. Alors, c'était effectivement des, des, des feuilles d'herbe, etc. Mais le fait est que le perçu client n'est pas, euh, pas extraordinaire en fait. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo, a pu te, te motiver et te faire comprendre que c'est important de bien apporter un logement vraiment de qualité et de fournir pour moi tout dans le, dans le prix. Mais justement, quand il n'y a pas tout dans le prix, c'est parce que généralement, généralement, il y a un problème derrière économique et euh, parce que derrière, il y, a une, il y a une baisse de rentabilité pour le propriétaire. Et donc, bah, c'est un moyen qu'il a trouvé pour faire des prix plus bas. Mais par contre, tu paieras des options. C'est un peu comme par, par exemple bah, quand tu voyages, tu voyages avec des prix de très peu chers, Puis arrivé à la fin, bah, en fait, le prix, il limites doublé parce qu'on va te rajouter des frais de carte bancaire, on va te rajouter des frais d'assurance, de, des frais de ceci, des frais de cela, et au final, au final, bah, final c'est beaucoup plus cher. Quoi. Mais à mon sens, il faut être très clair dès le départ, le prix inclut absolument tout, le linge, l'électricité, enfin tout est inclus. Par contre, charge à toi de trouver des astuces pour notamment gérer les chauffages et trouver des, des appareils pour piloter euh, donc à distance soit le thermostat, soit directement sur le radiateur, eh bien, le, le, ou le gros vecteur, eh bien, le chauffage. Comme ça, tu pilotes et tu maîtrises tes coûts. C'est juste ça. Voilà, on a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao